Donc, animer ça, ce grand mouvement. C'est important d'en prendre soin de notre milieu. C'est ça qui nous fait vivre un peu. Et vous verrez, une marche sous les fleurs sous les feuilles, ça nettoie l'esprit. Euh... 50 ans pour le centre de la nature, ça se fait. Alors, c'est le résultat d'une grande missionnaire, Mme Johansson. Bonne fête! Je vous souhaite les bonheurs! <rire> au Centre de la Nature, je vous souhaite 50 autres années d'agrandissement de territoires protégés. Merci. Alors, je souhaite au Centre de la Nature pour les 50 prochaines années d'encore inspirer des milliers d'enfants à aimer, à protéger la nature, comme ils ont fait avec moi quand j'étais un petit garçon. Merci pour la nature. Je vous souhaite des partenariats financiers durables pour les 50 prochaines années. De la passion, de l'équilibre et de l'harmonie. Je souhaite que vous continuez sur votre belle lancée, de toujours être engagé avec les communautés, et que la nature reste aussi florissante et que le centre de la nature soit le pôle d'attraction de toutes les personnes respectueuses de celle-ci. Je vous souhaite de continuer de protéger les milieux naturels pour les générations futures. Merci de votre créativité et de la connectivité.